Là, j'ai vraiment en tête un combo qui est à mon sens l'un des meilleurs, parce que je rappelle quoi donc D'après mon point de vue sur Dead by Daylight, ce qui donne vraiment du pouvoir sur le jeu, c'est la notion d'information. Après. Le fait qu'on décide ou pas d'une action, c'est autre chose, ça dépend de chacun. Mais connaître une action, c'est, pour moi, ce qui apporte le plus de force. Avoir les informations. C'est plus qu'un ninja, c'est une sentinelle, c'est plus que tout. Voilà, on voit exactement où est le tueur, on sait ce qu'il fait. On peut, nous, tranquillement, faire nos actions. Moi, je peux m'en aller. Pour continuer à les réparer. Je sais exactement qui se trouve où. Je sais où est-ce qu'il va pouvoir venir. Je sais ce qu'il fait, ce qu'il casse, ce qu'il déplace. J'ai donc la perque, donc débrouillard, qui est la compétence de Vittorio, qui fait que à chaque fois que le tueur, que je fais une action excellente, Et eh bien je sais où se trouve le tueur pendant 6 secondes. Je sais aussi où se trouve le tueur à chaque fois que il casse quelque chose en l'occurrence là il a cassé un survivant c'est qui est où quand même à y aller parce qu'apparemment on ne fait absolument rien Peut-être sacrifier ma vie pour cela on verra bien on verra bien ok dans la cave quel immense plaisir utilise ma trousse de soins pour l'aider à se relever rapidement voilà je vais m'en aller, il va casser probablement le, le, le moteur qui est là ça me donner une information sur où est-ce qu'il se trouve, quoi, comment. L'idée c'est vraiment de savoir comment progresser dans tout ce fratra. Bon, là je le vois. Assez hein. basiquement, je vais avancer. J'aurais bien aimé avoir parenté, mais l'objectif oh, c'est vraiment d'avoir des éléments de détection. Un maximum. Oh, il va se faire aider normalement. Pour okay. pouvoir. Euh... Voilà. Et où est-ce qu'il se trouve grâce à mon test? Excellent. Je vais le laisser euh, tranquillement. Progresser pendant que moi. Je vais aller par là. Pour récupérer l'autre. Et c'est pour moi euh, l'une des plus grandes forces que je peux avoir dans le jeu, c'est-à-dire bénéficier d'informations. Il s'en va sur les autres. Ok, je vais essayer de le sonner. Je ne sais pas, je sais plus si... Voilà, je vois. Il casse le moteur que je suis en train de réparer. Tranquillement, et je sais qu'il est là-bas. Ce qui est quand même assez dingue. Pour moi, c'est vraiment euh, vigilant des brouillards. Pour moi, ce sont deux perks qui donne la puissance ultime l'information je sais qu'il est là avec évidemment euh, lien, hein. lien qui est hyper chuetos on lui fuit je sais pas s'il reste là vraiment euh, il reste là à dessin on va faire attention il est là hein. l'impression si je fais un test euh, voilà. Ouais, Il casse la palette, lors de la suite, de la poursuite. Et c'est pour moi vraiment du cadeau. Quoi. Les informations, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est ce qu'il y a au-dessus de tout le reste. Tout ce qui peut donner de l'information. C'est aussi pour ça. Hein, C'est-à-dire que pour Myers, par exemple, euh, l'un des éléments clés qui lui permet d'avancer, c'est typiquement le ben, euh, Le miroirier. C'est-à-dire que quand il stole, qu'il se met à travers la... les murs, il peut voir. Il peut voir à travers les murs. Donc, c'est pas pour rien, quoi. J'invente pas ça. Et pour autant. Ah, attention. Je ne vais pas rester là. Hein. Alors, ah, très peu. Ah, attention à rester dans le coin. Demande qu'est-ce que ça doit être. C'est vraiment les, les, les yeux de Superman. Voir à travers la... Les murs, oh. Ok. J'imagine... Euh, quelqu'un comme moi, face à... 1500 points Non, il veut pas hein? Ok, très Quelqu'un comme moi, face à quelqu'un... Euh... à moi quelqu'un qui, qui sait tout le temps. qui est où à le ramasser tout intéressant à le ramasser mais oh, c'est compliqué là je sais où est-ce qu'il est, qu est. j'ai réussi à échapper à tout en réparant des moteurs c'est pas le cas il faut bien des victimes. Il faudrait que là ce qu'il fait. Oh. J'espère que l'autre fait quelque chose. Enfin, qu il, Il y en a qui soigne. Il y en a un qui est en. P1, donc euh, ça devrait aller oh c'est nul ah bon je sais où est ce qu'il est j'aurais pu faire un test excellent pour avoir euh, une information supplémentaire là bah, bah, c'est le cas bon il faut voir que l'autre y aille hein. donc, je vais y aller Va réparer le moteur donc moi je vais y aller non. la p3 pour eux Pauvre bisul, j'espère. Je vais pas pouvoir y aller avant là. Il trop tard. Je P2, c'est dommage. Là, c'est à côté, je suis vraiment navré. Pour le tir vivant. Désolé, j'adore ta robe. Bon. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'aimerais bien la porter. Parce que bon, en attendant, euh, est-ce que ça marche avec.. Non. Ça marche pour la réparation mais pas pour les sons. Voilà. Est-ce qu'il vient vers là il Reste là-bas, hein. Bon, il fait son moteur là. Ce moteur, il fait son totem. Mais ça va pas suffire pour moi. A moins que Michela, d'un seul coup, se mette à réussir sa chase. 10 millénaires. Waouh! Elle vient même pas ici. Ouais, il a fallu qu'on fasse quelque chose. là va pas tenir. Ouais, J'ai vraiment euh, tellement d'informations. On ah, va pas pouvoir le finir. Il va peut-être le poser sur un crochet fagetteur. Ah, oh, il va sur l'autre. Ok, on fait 3. On va lui partir. filiale anglaise. Oh. Bien, voilà. On va en avoir Chili Barbecue. Ouais. On va dans l'autre sens. En espérant que la trappe apparaisse ici. Je sais pas, hein. il peut se produire. Il est, oh, il va l'avoir. Hein, je... Oh, oh, oh. je pense que le centre ou en face. Oh il l'a trouvé. C'est tellement triste. Nouvelle partie avec l'un de mes buts absolument préférés de tous les temps. La détection. Détection entre vigilant Voilà très bien Parfait ça Alors est ce que la cape d'invisibilité du tueur doit la détourner avec vigilant Oh fascination très bien super pas où est-ce qu'il est là. Peut-être vu là, brièvement, mais. Une idée. Bon il doit avoir. Oh, il a que des perks, ça. J'ai l'impression qu'il est spécialisé dans tout ce qui touche euh... la compétence à découvert. Donc là j'ai vraiment. Ah il a, ok. Il a cassé un objet. Une palette sûrement. Donc vigilant. Me donne une indication. Mais débrouillard. Non. Oh. Non, pas du tout. Oh là. J'ai pas de place pour ça que je faisais. Ok. Très bien. Alors ça, c'est intéressant parce que les percs réagissent pas de la même manière sur, euh, bah sur le spectre. Parce que typiquement le spectre il est invisible. Et en étant invisible, ben bah, typiquement euh, ça surclasse ma perque à moi. Donc c'est bon de le savoir. Vraiment bon de le savoir. Parce que euh, oui, il devient beaucoup plus puissant. En fait. Il invalide littéralement mes compétences. Là, il n'est plus invisible. Je sais ce qu'il va faire. Voilà, je où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est est qu va venir sur moi Non. Je te soigne. Il va de s'attaquer à la personne qui l'a déjà posé sur un crochet. venir ici en m'entendant réparer, hein. Pas gagner du temps. C'est moi qui le soigne plutôt que c'est lui qui se soigne. Je sais qu'elle est là, donc avec ma compétence de détection de lien. Je sais euh, où est-ce qu'il fuit. Là, il va le ramasser. Donc, je vais être euh, sous. Ah non, je suis pile en dehors de la perque. Euh... Hmm. Est-ce qu'il va venir ici Ouais. Hein. La pack de fascination. Il y a des chances à ce qu'il vienne là. Je le vois pas péter quoi que ce soit. Pareil. Oh est-ce qu'il est là Faut que Je fasse le tour. Pour le venir en aide. Kate. Il faudrait qu'on soit à deux. Oh, ok. Il va revenir ici direct. C'est fait. Bah ouais. Pff. Il y a vraiment des percs spécialisées dans tout ce qui est euh, à découvert. Donc il va focus sur elle. Et là... Là, je vais m'en aller. Il est vraiment spécialisé en tout ce qui touche ça. À... Il doit avoir Chili Barbecue. Il peut pas... Il peut pas ne pas avoir Chili Barbecue. Ça serait logique. Je reste ici le temps qu'il... Qu'il avance. Son but il est pas mal, hein, au tueur. As... Il est concentré sur le... La question du à découvert. On a elle qui est ici, qui devrait rester ici. Il va s'éloigner pour bénéficier. Maximum. Oh, ok. C'est ça. L'autre ne se soigne pas jusqu'au bout, le petit Félix. Pour justement ne pas souffrir de statut à découvert, vu qu'il est déjà blessé. Il a tout intérêt à s'attaquer à elle qui est en p3. Et Félix va euh, juste euh, peut-être se micro-soigner le temps que... Euh, le temps que si tu as découvert se dégage. Parce que peut-être qu'il garde sa compétence de... Euh, de darde. Bon, on est juste ici. C'est que... Cool. Ça se passe bien. Et ma compétence de détection... Elle ne marche pas. Là il est réapparu. On va finir les deux moteurs à peu près au même moment. Espérons qu'il est adrénaline, ça serait vraiment un bon twist pour, euh, pour ce bon vieux Félix. Après, pas étonnant que. Oh Comment est-ce qu'il a fait ça Je sais de comprendre. Il doit avoir des add-ons, sûrement. Oh, des add-ons. Pour euh, bénéficier du statut à découvert au moment où il sort. Lui est là, les deux sont là. C'est pas intéressant, hein. Tout est fait pour que je puisse être sauvé, là. Parti là-bas. Non Ok. Évidemment. Le petit... Euh... Noed. C'est ça. C'est ça. Félix, c'est pas vraiment le profil là, abandonné. Il va à la cave, là, non Non, même pas, En okay. deux groupes de 1. Il y en a un qui est P3. Il va venir ici. La théorie... De toute façon, regardez, soit par le navire, soit ici. Voilà. Allez, go! Okay, est ce qu'on a le temps? On se réunit tous ici. Allez! Allez, viens! Sony. Oh, c'est incroyable! Abonne-toi, bien sûr! Quelle nouvelle tentative d'approche sur la réparation, sur la détection du tueur. Alors, évidemment, je suis en plein milieu. De partout! Donc, je sais qu'il est là. Très en chase. Je vais le garder à l'œil, venir par là. Attention de manière totalement pas calculée, Et qui est où? Un hein? par le moteur au milieu pour éviter surtout avec un trigène de cette nature. C'est nul, ça Ok, ok, son moteur là-bas. Oh, j'ai mon burst. Je l'emmène loin. Donc, je sais ce qu'il casse, où est-ce qu'il casse, où est-ce qu'il va. Normalement, il vient vers moi. Il va abandonner. Pour retourner par là-bas faire ce moteur et donner un hit est ce qu'il a fait ça avec, euh... avec... le tour est joué je ne crois pas joué qui était nerf hein. donc on va être prudent c'est un tueur globalement M1. Alors on sait qu'on l'a vu partir par là-bas il augmente de pouvoir c'est ce qu'il fait il vient de péter et ça compte là c'est intéressant de voir hein, parce que ça compte quand même que pour lorsqu'il donne un coup de fouet et non pas un, un main donc euh, coup de latte sur une palette ça compte comme une destruction d'objets hein. et donc ça me donne grâce à vigilante la compétence voilà je sais qu'il est loin je sais que je suis tranquille Là j'ai grid là. La théorie il voudrait qu'il vienne vers moi. C'est le cas, que je puisse sauter par-dessus là. Whoa Non Bien vu, bien vu. Pas vu derrière moi. Hein. Attention. Donc là je vais continuer, mais. Oh Je vais gagner du temps, mais c'est... <rire> Il va me <un> M1 <rire> Normalement, ils vont finir en moteur. <rire> Pile le temps Intéressant. C'est bien ça, hein. N est bien pour l'instant, est bien. C'est bien. Soin, mais bof, tu pourrais pas rester là-bas. Je hein. sais que l'autre est là. C'est lui qui Lucas en chase. Oh, très joli saut. Je saurai maintenant ce qui se passe. Voilà, dans la chase. Oh. Je tiens mon soin. Je sais qu'il est là. Je sais que le zombie Giselle est là. Mais. Non oh Qu'est-ce qu'elle se déplace vite hein. Les de sous les patos, mais c'est pas possible. C'est pas trop, hein. C'est pas comme ça qu'on s'injecte un, un vaccin. Ça suffit une pandémie mondiale, là, pour savoir un choc, là, cette histoire. Okay, elle est là. L'autre est là. Faut casser les moteurs à la co configuration. Avec des moteurs au milieu. Euh... Faut piquer ça. Les moteurs sont les plus éloignés les uns des autres. Voilà, par exemple, on a deux moteurs là, côte à côte. Avec lien. J'ai détecté la présence du survivant ici sur un moteur. Donc on va le finir. Je vais valider la, la réparation. Et bien, c'est validé. Ok. Montrez ce que vous allez faire. Bonus de détection. Là et là-bas c'est où je peux réparer tranquille l'esprit sauf hein. est-ce qu'il va revenir vers moi ou est-ce que s'il revient c'est parce que peut-être ouais, il y a une course poursuite c'est ça, hein. quelqu'un va venir en aide laisser hein, tranquillement l'autre s'éloigner. Oh! Et la zombie elle. Oh, adrénaline! Jojo jo, joli. Très Voilà. Voilà, coup de boost. Chacun son tour. Oh là non, ah oh non, j'étais coffre bloc. Je suis fort. hein. On va lui dire de venir. Qu'est-ce qui, à quoi il joue Il va se, il va finir sur la. Ah, il protéger maintenant. Et eh bien très bien, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, viewers. Abonne-toi si tu veux voir plus de tâches bleues sur les gens. Ah Nouveau test de l'une des combinaisons de Dead by Daylight les plus puissantes au monde. Ouais, mais essayez de ne pas aller trop vite. Il va là. Oh, ça me snob Ça me snob. Le Ghost, quand même, qui pop, là, ici, c'est quand même délicieux. Oh, Je vais d'attirer, quand même, un peu son attention pour... distraire... le tendu 8 Oh, c'est délicieux. J'ai probablement les meilleurs perks pour contrer Ghostface. Ça m'en fait pas un moins bon joueur. Mais ça me donne un maximum d'avantages. Ouais, je sais exactement où est-ce qu'il est. Avec lui, je saurai qui est où. Je vais lui dire de venir à lui. Pour qu'on reste ensemble. Allez, Fang! On fait les moteurs au milieu. Alors celui-là par exemple. On casse la map en deux. On peut le faire qu'en faisant ça vite. Il y a le dédard, hein, apparemment. Je sais qui est où. Si il est où. Je sais absolument où. Il est où. Je n'ai rien à craindre. Ce sentiment d'impunité mêlé d'insolence mêlé de... Euh, de naïveté, de naïveté. Tellement délicieux. Là je sais qu'il fait quoi Qu'il monte, qu'il casse. Qu'il est là. Qu'il est juste là. Et qui n'a ramassé, soulevé personne bon, Maintenant apparemment oui. On va savoir maintenant s'il a un crochet fléchetteur. Déjà, ramasser quelqu'un qui est en bas, c'est déjà plus compliqué. <rire> je casse la palette. Hmm. Bah oui. Bah oui, bah oui. Quel dommage. Les autres boss. Les autres. Enfin, quand je dis les autres. Surtout moi. C'est-à-dire... Est-ce a un moteur peut-être One Place? One Piece, One Place, Un Place, Une, Un, Une. Hmm. Est-ce qu'on dit une moteur ou est-ce qu'on dit une moteur A? C'est. Oula. Moi, je dois savoir où je suis. Toutes les traces obscures que j'ai laissées. On va les y Ziraflure. Il n'y a qu'une seule entrée. Oh, ici. Normalement il y a une danseuse de notre côté. Oh, il fait Je C'est bien le genre de, de tueur à, du coup, à être salé au point de. <rire> de faire scamper. C'est ça Ok Et eh ouais, mon gars <rire> Quelle horreur! Quelle horreur! Est bah, ouais. Il n'est pas content, il n'est pas content. Fait ce qu'il peut avec le skill qu'il tient. C'est pas toujours évident. Ce qu'on a à faire, surtout de côté, c'est de. Oui, de le ramener, hein. la ve. Il va revenir par là, bah oui, il va revenir par là, évidemment. Et il euh, me fait scamper. Oh. On ouais, finit le moteur. un moteur là-haut, peut-être donner ma vie. Ah oui, je t'ai découvert, mon Ah <rire> Oui, ah, mais j'en ai un qui utilise sa perque pour que... <rire> Super pour que. C'est une nouvelle perc hein. qui fait que pendant 30 secondes, euh, je descends pas. Pas mal ça. Oh, oh. Allez <rire> Mon gars Humiliation Ah en même temps c'est la seule manière de jouer pour lui hein Il a eu trois crochets. Premier, bon... D'accord, le, le beau jeu. Mais il a réussi à voir les deux autres uniquement en face, quand. Pas en camp, en face quand. <rire> Quelle quel dinguerie, c'est sûr. essayer de voir. Que je sais où est-ce qu'il est. Qu est. <rire> Quelle folie <rire> Allez. Quelle folie. Je sais où est-ce qu'il est exactement. Bon, il y a qui répare, il y en a qui répare Pendant que... On fait tout pour... Pour venir en aide. Bon, il est là-bas. Le pauvre petit, euh, petit bouchon. Elian m'a aidé, Elian m'a aidé. Viens m'a été, ce qui va pas mal. Réparation de moteur là. Bon, je sais plus trop ce qu'il faut réparer les moteurs. Ok. Bon, ici apparemment. Oh, je suis en sécurité. Ah, ça sent peut-être le petit Noël, hein. Ça sera de toute beauté mmh. Ok. Là... Très honnêtement... À 4... Ouais, on peut. Aïe Aïe, aïe, aïe, aïe, la cave. Ouais, non, mais si c'est le genre de joueur qui... qui reste sur le chemin, sur le palais du... Ça a l'air d'être... What Je, je, je sais pas, je ferai un autre truc que dans ma vie, genre euh, je ferai des patates. Abonne-toi!